Euh, bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 19 ans. Euh, je suis en deuxième année de DUT Mesures Physiques euh, à Toulouse, à l'IUT Paul Sabatier. Et euh, j'ai présenté ma candidature par Parcoursup euh, depuis l'Espagne, euh, puisque j'ai fait ma scolarité euh, en Espagne. J'ai fait un bac euh, scientifique, et qui incluait des matières comme les maths, euh, physique, etc. Et c'est ça qui m'a permis de euh, pouvoir intégrer euh, le DUT. Euh, j'ai choisi de faire euh, le début et mesures physiques parce que en fait, je venais de faire un bac scientifique et je savais pas trop quoi choisir, euh, vers où aller. Et mon cousin qui a fait euh, ce DUT, on avait bien parlé et m'avait bien dit qu'il y avait euh, plein d'options. Après, euh, on avait plein de débouchés différents. Et ça, c'est ce qui me paraissait intéressant. En plus, j'avais le choix euh, de faire une prépa sinon. Mais moi, j'ai ai toujours aimé des idées concrètes et savoir euh, vers où, euh, en fait, pouvoir appliquer ce que j'apprends euh, théoriquement. Et j'ai cru que le DUT, puisqu'il y avait beaucoup plus de TP, ça, pourrait, euh, ça collerait plus avec euh, ma façon d'être. Après le DUT, euh, j'aimerais bien intégrer le marché du travail euh, directement. Et surtout, j'aimerais bien qu'il qu y ait quelque chose à voir avec les matériaux, puisque c'est la spécialité que j'ai choisie en deuxième année. Et bon, pour connecter à ça, en fait, j'ai trouvé un stage qui m'intéresse beaucoup et qui justement est sur les matériaux, qui pourrait déboucher un futur emploi, ce qui me convient et j'espère être prise finalement.